Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions, aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour le mois de janvier 2020. Pour vous chers scorpions, le regroupement des planètes dans le Capricorne et dans votre troisième maison. Et en plus Mercure s'est joint à ces planètes, ce qui va accentuer... Euh, durant ce mois, votre désir d'apprendre, de vous lancer en études, de vous inscrire dans des formations, par exemple, pour améliorer vos compétences et les déplacements pour réaliser ces objectifs, ne vous gênerait pas. Vénus qui sera au début du mois dans votre quatrième maison qui correspond à euh, votre foyer, votre famille euh, aussi et euh, les membres de votre famille y apportera beaucoup d'harmonie et d'amour. Et soudain, vous pourriez avoir envie de changer la décoration chez vous, acheter des nouveaux meubles ou tout simplement, si votre budget ne vous le permet pas, changer l'emplacement de certains meubles ou bien les peindre ou les réparer. Avec l'éclipse lunaire dans votre neuvième maison, dans le cancer, le disque Janvier, euh, ceux parmi vous qui sont en études supérieures commenceront à voir les euh, résultats de leurs efforts à partir de maintenant, et ceux qui ont des membres de famille à l'étranger seront euh, désireux de voyager pour les visiter ou bien les recevoir chez vous. Euh, cette maison neuf a rapport aussi avec la spiritualité, alors si vous planifiez voyager pour des raisons spirituelles, les énergies de cette éclipse sont très propices pour commencer à, euh, voir les, euh, à voir vos efforts à ce niveau porter fruit. Le 13 janvier, Mars en Sagittaire, votre deuxième maison, faisant un carré avec Vénus qui vient d'entrer dans les poissons, votre cinquième maison, vous pourriez vous voir obligé de débourser Certains montants d'argent pour les enfants, par exemple. Ou, ou par exemple, si vous étiez en une relation amoureuse, des frictions pourraient s'imposer au niveau de cette relation à cause, par exemple, de la jalousie. Ou si vous étiez dans le processus de lancer un nouveau projet lucratif ou un commerce, les énergies de cette période pourraient vous faire mettre en question ou en cause toutes vos décisions, même avant de les prendre. Vous pourriez même mettre en question le projet lui-même. Est-ce une bonne idée Est-ce que c'est la bonne démarche, etc. Mais n'ayez pas de soucis, si cher Scorpion, c'est passager. Et si vous, vous sentiez plus confortable de planifier et préparer maintenant et lancer votre projet après que cet aspect délicat entre Vénus et Mars finisse, il serait sage. Mais de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. La nouvelle lune qui aura lieu dans le verso, votre quatrième maison, le 24 janvier, cette nouvelle lune fera un carré avec Uranus dans votre septième maison. Donc, il y aura une nécessité pour euh, que vous puissiez débuter une nouvelle étape dans un nouveau foyer, soit à l'étranger ou dans le même pays où vous résidez maintenant, et qui euh, pourrait euh, résulter d'un mariage, euh, ou d'une décision de vivre ensemble ou de voyager à l'étranger dans le but de vous marier ou de joindre un amoureux qui vit à l'étranger, vous auriez besoin de l'appui des membres de votre famille. Alors, il faut que vous conserviez des bons rapports avec ces membres afin que vous puissiez changer de résidence en beauté et avec leur appui et leur support.